Peuple tchadien, debout et à l'ouvrage, tu as conquis ta terre et ton poids. Ta liberté naîtra de ton courage. Lève les yeux, l'avenir est à toi. En garde Que tes voisins Admirent tes enfants Joyeux, pacifiques En avant, en chantant Fidèles à tes ancêtres Qui te regardent Le peuple tchadien, debout et à l'ouvrage Tu as conquis ta terre et ton bois Ta liberté naîtra de ton courage Lève les yeux, l'avenir à toi